Bonjour, bienvenue à la nuit des musées. Attendez, on va prendre une petite voiture. Ce soir, visite guidée des musées. Voilà, là, on y va. Hein. Alors là, on est au musée d'art moderne. Musée of Modern Art. Ça, c'est les premiers essais de télévision en direct pour devenir une créature à la place du créateur. Voilà, bah, vite, on va chercher les autres personnes. Ah, là, là. ah voilà, elle est là, elle est là. Oula, oh attends bonjour welcome musée du design de la mode et du design radio Art center dans corée voilà la chapelle voilà il fait un peu nuit parce que c'est la nuit des musées mais bon ah, je regarde regarde je regarde il hein. y a quelqu'un qui nous cherche l'angélus de millet qui a été exposé en vrai à, à oh, bar de le père ubu d'alfred jarry Bonjour Monsieur Courbet. Voilà, allez, on y va. On y va. Oh, elle, va nous, elle va nous faire avoir un accident hein. aval. Et du carnaval de Nice, on va aller à Cannes, à la même maison. On tour. tour de l'expo. On va ouais. arriver à la collégiale du Mans. Mon expo de céramique à Valoris qui est au fond. À la chapelle du passé à voilà. Bonard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 Italienne, buongiorno, benvenuto sulla isola mode ah oui, pas longtemps, breccia, ah breccia, si, a la mostra, breccia. Charles Bay qui est là. il y a un nouveau qui vient d'arriver, ah il s'envole, comme bon, à mon avis ils ne se connaissent pas, mais on va les laisser, c'est aussi un lieu de rencontre, l'île hein, moyenne, Welcome to the Knight of the Museum of Landmoya. Of Moyala. Bienvenue, vie avec autant, son créateur. Ah, il va voir l'office du tourisme. Je vais voir de quelle nationalité il est. Attends, je vais voir au service secret. J'ai la carte qui donne la nationalité. Attends. Il est où, tu le vois Alors, il y en a un, il est espagnol. Carlos, il est espagnol. Carlos Biss. Aïe, aïe, mais il y a du monde sur lui. Je sais plus où donner de la tête. 1 2 3 4 5 de se coucher s'il y a encore autant de gens sur l'île. Ah, il y a Turbo Chocolat qui est revenu. Bon, allez. Moi, je vais pas tarder quand même parce que de toute façon, ils ont l'air de vouloir être restés tranquilles. oui. c'est tout meilleur.